1 plus 1 égale 1, 0. Je vais expliquer pourquoi et dans quel contexte. Si on écrit par exemple 19, ça veut dire 10 plus 9. Si j'écris 237 égale 200 plus 30 plus 7 est égal 2 fois 10, Fois 10, plus 3 fois 10, plus 7. On constate que notre équitude décimale fait apparaître beaucoup de 10. Pourquoi cela Tout simplement parce qu'on a 10 doigts, comme moi aussi. Bien sûr, il y a certains qui calculent par 20. 84, ça fait 4 fois 20, plus 4 fait des mains et des pieds, surtout en France. Mais bien sûr, ça c'est aussi égal à 8 fois 10 plus 4. Et voilà, toujours 10 doigts ou 20 doigts, aux mains et aux pieds. Et si on pense à l'ordinateur, combien de doigts possède un ordinateur bah, Il n'a pas de doigts. Il fonctionne avec le courant. Si le courant passe, l'ordinateur dit 1. Si le courant ne passe pas, l'ordinateur dit 0. Et voilà, avec 1 et 0, c'est tout ce que l'ordinateur possède comme doigt. Essayons de calculer comme l'ordinateur. Si j'écris 19, c'est-à-dire une dizaine plus 9. Mais l'ordinateur n'a pas dix dizaines. Il n'a que les chiffres 0 et 1 à sa disposition. Dizaines, deux unités, deux n. Ce mot n'existe pas en dictionnaire. Alors comment faire 1 égale 1. 1 plus 1. Qu'est-ce qui fait l'ordinateur Il ne peut pas écrire 2, il n'a pas le chiffre 2. Alors, il va écrire 1 et 0 à côté, en comprenant une deuxième. c'est-à-dire un groupe de 2. C'est nous les humains qui disent 2, lui il dit rien, plus 0 unité. Voilà pourquoi pour l'ordinateur, 1 plus 1 égale 1, 0. Ne dites surtout pas 10, ce n'est pas vrai. Bien sûr, tout ça, c'est valable, comme on dit, en base 2. Parce qu'ici, 19 il est écrit en base 10. Base 10, dizaine. Base 2, 2N. Très simple. Alors, une écriture du style 1, 0, 0, 1, 0, pour l'ordinateur, ça représente quoi Commençons de droite vers la gauche. 0 unité, plus un groupe de 2, plus 0 groupe de 2 fois 2, plus 0 groupe de 2 x 2 x 2 plus 1 groupe de 2 x 2 x 2 x 2 Je répète, le 2 est connu que par les humains Alors, on calcule comme les humains 2 plus 0 plus 0 plus 2 x 2 x 2 x 2 4 x 4, 16 Le nombre, 18 Ce nombre, je rappelle, est écrit en base 2 ce nombre, il est écrit en base 10. Constatez qu'un nombre écrit en base 2, qui contient donc que les chiffres 0 et 1, il est écrit avec plus de chiffres que s'il est écrit en base 10. Maintenant, je me pose la question suivante. Comment convertir un nombre écrit en base 10 à un nombre en base 2 Autrement dit, comment le faire accessible à l'ordinateur Comme vous constatez, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2 est devenu 18 en base 10. Mais l'inverse, comment faire l'inverse si par exemple, 23 en base 10, comment le transformer en base 2 La solution est la suivante. L'algorithme, c'est de diviser toujours par 2, par 2, par 2. Autrement dit, on crée les deux N. 2 fois 11, ça fait 22, moins 22, il reste 1, je garde ce reste, 11 divisé par 2, 5, 5 fois 2, 10, reste 1, je garde ce reste, 5 divisé par 2, 2 fois 2, 4, il reste 1, je garde ce reste, 2 divisé par 2, une fois, 1 fois 2, 2, il reste 0, et je garde ce reste, et le dernier quotient. Et miracle, je prends ce chiffre dans ce sens-là et je vous assure que 23 en base 10 est égal à 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 0, 1, 1, 1, 1 en base 2. Vous n'êtes pas sûr Vérifions. Qu'est-ce que j'ai ici Une unité plus un groupe de 2 plus 1 groupe de 2 fois 2, ça fait 4, plus 0 groupe de 8, plus 1 groupe de 16. Et voilà notre fameux 23. Et maintenant, le plaisir suprême en base 2. Table d'addition. Bien sûr, les chiffres 0, 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1, 0. Table de multiplication. Attention, ça va être très difficile. 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. Et voilà il n'y a que ça. Un petit exemple d'addition. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 1, 0. J'ai qui 0, je garde 1. 1 plus 1, ça fait 1, 0. Et voilà. Ça, c'est en base 2. Qu'est-ce que cela veut dire en base 10 Ici, j'ai une unité. Plus 0, groupe de 2, plus... Un groupe de 4, ce qui nous fait 5. Ici, 0 unité, un groupe de 2, plus un groupe de 4, plus un groupe de 8. 14. Ici, une unité, un groupe de 2, plus 0 groupe de 4, 0 groupe de 8, et un groupe de 16. 19. 5 plus 14 égale 19. Où est plus simple Ici ou là Oui, c'est les humains, c'est l'ordinateur. Pour les multiplications, vous pouvez donner l'exemple tout seul.